Conjugaison. Le passé composé des verbes en est. Le verbe conjugué au passé composé s'écrit avec doux L'auxiliaire avoir, conjugué au présent. Comme appelle j'ai, tu as, il, elle, on, a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. et Le participe passé du verbe. Le verbe parler, j'ai parlé, tu as parlé, elle a parlé. Nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé comme ils ont. Le participe passé du verbe en et on les appelle verbe du premier coup. On les appelle verbe du premier coup. On se termine par la lettre et, c'est-à-dire e, accent, aigu. Attention, quelques verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être et quelques verbes se... et La plupart des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Attention, quelques vers se conjuguent avec l'oxyde être. Ça veut dire la plupart des vers se conjuguent avec l'oxyde avoir. Comme l'exemple de tomber et arriver. Je suis tombé, il est arrivé. Voilà. Bonjour mes élèves de C1 et d'autres classes aussi. Rappelez-vous de cela. Euh, vous pouvez prendre votre manuel de euh, l'arbre au mot, page 122, pour avoir euh, une idée euh, autour de, de ce cours, le passé composé des verbes en est. Au début de la vidéo, on a déjà vu, je rappelle, le verbe conjugué au passé composé s'écrit avec deux mots l'auxiliaire avoir, conjugué au présent, et aussi l'auxiliaire être, et le passé c'est passé des verbes. Le passé c'est passé des verbes en est. On les appelle euh, verbes du premier groupe Ils se terminent par la lettre E, accent E, accent grave. Pardon, e accent U, accent U, e, accent U. Attention, quelques verbes se conjuguent avec l'auxiliaire. c'est-à-dire la plupart des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Alors ici, on pose les exercices. Les verbes conjugués passé composé. On a tu as planté et l'a arrosé. Nous avons semé et ils ont dit... Déservé. Voilà. On passe à autre chose. Alors, complète avec l'auxiliaire avoir conjugué au présent. On écrit ici. Euh, nous, euh, qu'est-ce qu'on dit Nous marchons, nous avons. Nous avons marché. Tu as escaladé. J'ai photographié et la grimpé. Vous avez admiré. Ils ont, ils ont ramassé. Nous avons marché. Tu y as escaladé. J'ai photographié et la grimpé. Vous avez admiré. Et tu as escaladé et la grimpé. Ils ont ramassé. Alors, nous avons tu, as, G, et là, vous avez, vous avez déjà eu une connaissance sur l'auxiliaire avoir au présent. Il vaut mieux de mettre ici le participe passé avec un accent. Alors, on tourne l'auxiliaire avoir, se le participe passé, puis écrire l'infinitif des verbes conjugaux passé On va commencer par l'infinitif. Par exemple, nous avons acheté des graines. Alors, l'infinitif, c'est acheter. Vous avez tracé un ici c'est tracé j'ai semé des salades normalement c'est semé tu as mouillé le sol alors euh, le verbe c'est mouiller les graines ont germé très vite c'est germé en continuant avec activité Quatre, conjugue le verbe proposer au passé composé. Alors, euh, le bûcheron, ça veut dire, euh, on peut remplacer le bûcheron par euh, le pronom de troisième personne du singulier. Le bûcheron, couper, c'est à. On dit à couper. On dit à couper. Et attendez bien sûr la suite de cet exercice, dans quelques instants.